Bonjour les amis, c'est Yushka. bienvenue sur ma chaîne YouTube, le Tarot des 5 soleils. Alors j'espère que vous allez bien à que vous êtes prêts à aborder et à découvrir cette carte qui se nomme le Pendu, qui est la 11 e carte du Tarot de Marseille et qui est vraiment elle est vraiment particulière, elle est pleine de surprises cette carte, voilà, alors euh, en premier lieu, on va regarder comment elle est fichue, alors il y a un monsieur qui est pendu tout simplement, là comme ça, en haut, et il y a la tête dans le vide, en bas, bien, il y a de chaque côté un... Hum, deux arbres, hum, avec six aspérités, six, six petites branches, enfin bref, euh, qui font six et six douces six d'un côté et six de l'autre, hein, tout simplement six d'un côté et six de l'autre, hein. voilà, alors ben, il est inactif, il est là, et puis euh, il attend, il a ses jambes croisées, euh, regardez bien la position des jambes, Évidemment, parce que c'est quelque chose, disons, d'assez particulier. Voilà, tout simplement. Alors, on va voir également que là, maintenant, la, la carte de papus. Ah, la carte de papus. Alors, elle marque, elle, beaucoup plus. Euh, les jambes, le pied attaché. Voilà, l'arrondi. À nouveau, disons, c'est la douzième carte, là on le voit bien, chiffre, chiffre arabe, comme il le faut, mais il n'y a pas l'autre numéro, comme d'habitude, il n'y a jamais d'autre numéro. Là, il a reporté, effectivement, le signe de la balance, et bien le signe de la balance. Euh, il a bien mis la lettre, disons, qui correspond à la douzième, c'est la douzième lettre, celle de l'Amed, L. Voilà. Et euh, c'est tout euh, sur, euh, sur la carte de, de Marseille. Donc, il n'y a rien, comme d'habitude, mis à part, disons, un bonhomme qui est renversé, qui est pendu au milieu de boum poum de branches, qui euh, montrent qu'il y a deux fois six, tout simplement. Alors, euh, et le pied, le pied, c'est important. Hein? Le pied, c'est important. Alors, on va aller voir ça un petit peu de plus près maintenant. Enfin. Euh, ben, vous avez peut-être vu la mienne de cartes. Moi, c'est le roi. On verra pourquoi. Le roi, tout simplement, c'est le roi. Euh, Attendez, voir. Je vais essayer de la baisser un tout petit peu. Peut-être que je pas baissé assez celle-là. Juste pour vous la montrer parce que malgré tout... Elle est tellement en relation avec ce que je vais vous euh, dire que euh, voilà alors euh, ben on voit euh, la, le, le titre déjà c'est le roi alors euh, c'est pas pour rien que j'ai marqué le, le roi parce qu'il va se retrouver euh, dans, dans les explications on voit la lettre donc qui est en haut euh, une petite colonne qui est en bas et puis on voit disons euh, une trompette là, ouf! Hein voilà, c'est l'heure, hein c'est le moment. Hein donc, quelque part où on réunit toutes ces troupes pour qu'elles soient euh, jugées, passées au jugement. Alors, bien, surtout on est là pour regarder ce qui se passe avec ce tarot donc de, de Marseille, tout simplement, et ce qu'il peut nous raconter par rapport à. Ah, c'est à ce pont du chien. Alors là, c'est un truc qui est assez rigolo. C'est un truc qui est assez rigolo. Parce que cette carte-là, va falloir la prendre et la tourner dans tous les sens. Autant en jeu de mots qu'en regardant à droite, à gauche, presque en travers, et tout. Hein? Voilà. Alors, on avait vu que euh, dans les cartes précédentes, hein, les vidéos précédentes, donc je ne me répète pas, que la fameuse lanterne qui avait été euh, mise en évidence avec l'ermite hein, et avec euh, la roue de la fortune, donc on pouvait découvrir effectivement le mot potence. Le mot potence. Donc, la potence, qu'est-ce que c'est ben, On pend quelqu'un, pourquoi, au poteau parce que, tout simplement, on découvre le poteau rose. Mais oui, mes amis, là, il y a quelque chose, il y a une découverte, le poteau Alors, c'est bien. Ensuite, on voit que le pendu, il se balance. Ça, c'est un clin d'œil. Signe de la balance. Donc, c'est pendant le signe de la balance qu'il y aura un jugement. Voilà. D'accord On continue à suivre et là, on dit que si jamais on n'avait pas compris hein, qu'il y a six pics de chaque côté et qu'effectivement, c'est bien la douzième lettre, donc qui correspond à la douzième carte, qui correspond au signe de la balance. D'accord Bien, alors, maintenant, on va coucher la carte. Là, j'ai poussé ça. Et on va regarder, on va, on va jouer avec la carte. Là, je, je, voilà, ça y est, clac, je le mets là. Tiens, je vais mettre ici, ça ne sera pas pour rien tout à l'heure. Voilà. Alors, regardez bien. Quand c'est comme ça, boum, c'est le poteau rose, on passe au jugement, on voilà, hein, Mais maintenant, on va la tourner comme ça et on va compter. Et on va compter 6 d'un côté, 6 de l'autre. C'est-à-dire que quelque part, c'est une période intermédiaire. Là, on parle d'une période intermédiaire qui se passe pendant le septième mois. Hein, parce que la moitié de 12, ça fait pas, c'est pris dans un peu, un peu disons, euh, voilà, hein, ça mord un petit peu. Voilà. Donc, il est bien, c'est bien une période intermédiaire qui se situe dans le septième mois, vous voyez, parce que le mois de la balance, c'est le mois, c'est le septième mois, sachant que le premier mois, techniquement, c'est comme ça qu'il faut compter, je vous dis tout de suite, c'est comme ça qu'il faut compter, que le premier mois correspond au bélier, et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on arrive donc à la balance, d'accord Bien, alors là c'est bien ancré et on s'aperçoit un nouveau, on va le mettre droit, ce petit bonhomme. Ah, ben tout d'un coup, on voit que c'est complètement différent. On dirait qu'il danse, on dirait qu'il s'élève. Alors, je vais me rapprocher parce que c'est quand même rigolo ce truc-là. Je vais la baisser la carte, hein. comme ça vous la verrez mieux. Voilà. Alors, j'avais dit que c'est dans le septième mois, une période intermédiaire. Donc, le septième mois étant celui de la balance. Et on voit bien que c'est dans une période intermédiaire. Un moment. Bon, maintenant, là, c'était le pendu. Il passait en jugement. Là, maintenant, regardez comment elle est. Cette carte. Vous voyez, le petit bonhomme, il est là. Et eh bien, euh, quelque part, hein, il, il a attaché, enfin fait, c'est-à-dire que ce prince-ci doit être relié à la terre, euh, et puis qu'on lui a mis un petit lest pour pas qu'il s'élève de trop, parce que c'est une personne, on va dire, là c'est des jeux de mots, hein, c'est une carte en même temps d'élévation, voilà, d'élévation spirituelle. C'est là où on peut quelque part, c'est propice à une élévation spirituelle. Euh, je vous avais dit également, euh, on va continuer ça, euh, dans le sens, disons, général de la carte, avant que je, je, je passe à un cas très particulier de cette carte. Hein? Donc, on s'aperçoit qu'elle a un, un... Je la reprends ici... Un 12 à un 30, vous voyez, 12 et 30. Qu'est-ce que ça fait Eh bien, ça fait les 12 mois de l'année, c'est-à-dire que quelque part, c'est toute l'année, quelque part, qui passe en jugement. Vous voyez ce que je veux dire Là, c'est comme une prise de conscience, on va dire, hein, sur toute une période. Hein et deuxièmement, mais là, on ne voit pas, hein, ce n'est pas inscrit hein, sur le pendu. Euh, d'aucune façon, c'est inscrit sur le pendu, il faut, faut, faut décrypter puis disons, arriver à ma carte pour comprendre ce que ça veut dire, parce que le pendu lui, avec le tarot de Marseille, il ne dit pas grand chose, mais tellement pas grand chose qu'il y en a même qui savent même pas que c'est celle-ci de la balance, seulement que c'est parti vous vous imaginez, ne vous imaginez pas, c'est moi qui décrypte les cartes, hein. c'est nulle part je suis les chercher dans, dans, dans, dans un livre banal, pas du tout, du tout du tout, hein. voilà alors euh, voilà, donc ensuite il y a le 30, eh bien, le, euh, le 30 et le 12, dans un mois il y a 30 degrés, alors c'est chaque mois qui sera, disons, passé en revue dans les 12 mois de l'année. Ça c'est pas un petit jugement on comprend. c'est pas une petite bricole, c'est vraiment disons tout un cycle là qui va passer en jugement, hein, vous voyez, c'est quelque chose de très très important, voilà. Alors, après maintenant, on avait fait donc la carte inversée comme ça. Je vous avais dit que normalement, on ne faisait jamais des cartes inversées, mais parfois pour pouvoir décrypter et tirer le maximum d'informations d'une carte, et c'est pour ça que ça a été très très mal mené euh, par euh, les, les tarologues ou les cartons anciens, dans le sens où, à l'envers, ça veut dire ça, et à l'endroit, ça veut dire ça. Et bien là, avec cette carte, vous allez comprendre D'où vient cette technique Cette technique, technique figurez-vous, elle vient euh, du penduche. Voilà ce qu'apprenaient nos maîtres avant avec ce penduche. Tu le tournes à l'envers et tu le tournes à l'endroit. Il faut savoir qu'une chose, c'est que euh, lorsqu'on a un, un roi, un roi, un magnifique roi euh, qui nous apparaît en, en vision, il n'est jamais la tête à l'envers, il est toujours droit, voyez ce que je veux dire, donc là on peut parler vraiment d'un jugement même céleste, c'est-à-dire vraiment quelque chose de vraiment très puissant, de droit, de justice peut-être même divine, céleste ou quoi, voyez ça, donc il y a une odeur là comme ça, disons également qu'elle porte une odeur de sainteté, alors, il y a le pendu, parce qu'évidemment, il y a le, le, le peuple, enfin disons, les membres du peuple et tout, qui passent un à un ou quoi que ce soit, et ils sont jugés, ils sont graciés, ou ils sont pendus, voilà. Hein? Donc, c'est un, un petit peu tout ça, ce qui se passe hein, en ce moment. Alors, c'est vraiment... Alors, pourquoi le roi et pourquoi on le trouve, et pourquoi il fallait le retourner C'est parce que... Alors, ça... Je ne vais pas plus loin parce qu'après, ça fait partie d'une prophétie. Hein? D'accord Après, si on rentre dans les prophéties, c'est un, un autre domaine et ça va beaucoup trop loin. Et Pourquoi j'ai écrit donc la carte le roi et qu'effectivement, renversée et tout, il fallait sortir le roi Mais maintenant, je vais la mettre, disons, en, en pendu tout simplement parce que c'est comme ça qu'elle se présente. D'accord Dans le tarot de Marseille, elle se présente la tête en bas, le gars, il ne touche pas terre, tout simplement parce qu'il peut rien faire, il est dans l'attente, il a fait tout ce qu'il fallait faire, maintenant, boum, hein? à un moment donné, le temps, il est écoulé, comme on dit, il hein? faut passer euh, à autre chose, il hein? n'y a, a plus moyen de faire, et ben vous voyez que ça, c'est la carte 12, la carte 12, elle se trouve là, hein? juste au milieu, ici. Euh, juste avant c'était une carte donc c'était le soleil rien à voir avec un signe du zodiaque hein? et ici c'est une carte mère, c'est la faucheuse à treizième, rien à voir avec un signe du zodiaque qui se met sur le signe du zodiaque il y a seul le 12 qui est accroché et quand on lit euh, ces lettres là tout simplement et eh bien tout simplement ça veut dire roi, vous voyez Hein, c'est écrit « roi ». Voilà. Donc, on, euh, on, on met bien en évidence, disons, le jugement euh, d'un roi. Voilà. Eh bien, vous voyez, euh, les amis, c'est vraiment euh, un, un décryptage un petit peu spécial que j'ai fait aujourd'hui parce qu'il fallait la faire tourner un peu dans tous les sens, cette carte, disons, pour pouvoir la faire parler. Et, et c'est très amusant. Voilà, j'espère que ça vous a amusé et que vous avez découvert quelque chose avec ce pendu. Voilà. Eh bien, mes amis, euh, j'espère que vous avez encore et encore passé un bon moment avec moi. Moi, je m'amuse toujours. Alors, je vous quitte et je vous dis à la prochaine fois pour la carte 13. Et ça sera donc... Euh la, comment on dit ça, l'arcane sans nom, l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, mmh. voilà, et pour moi donc, <rires> c'est la faucheuse, et bien écoutez, à la prochaine fois, je vous remercie encore d'être là et d'être toujours présent, et au revoir. Mmh.